Mais vous n'avez pas le sentiment qu'en ce moment, précisément dans le débat public et médiatique, on ne peut plus émettre aucune réserve contre ce, cette libération de la parole féministe Réserve non féminin. Limitation, nuance, restriction, voire désaccord apporté à un propos ou un fait. Alors, aucune réserve Vraiment Ce délire hystérique... Sur la toile, moi, en tant qu'avocat, encore plus qu'en tant que mec, ouais. ça m'effraie profondément. Ouais. Ça m'effraie profondément la parce que. Mais ben oui, ce que j'aime pas, c'est quand on traite un homme de porc. Ça, j'aime pas ça. Un homme. Aussi criminel soit-il, c'est pas important. Mais le vrai problème de cette démarche reste le fait que la meilleure intention du monde culmine parfois dans la délation. Alors moi je suis très gênée par la formulation de, ce, de cette injonction oh. parce que d'une part le mot balance me gêne parce que c'est un, un appel à la délation euh, je trouve pas ça très noble de le balancer et port me gêne aussi parce que c'est une animalisation euh, de, de l'adversaire. Qui balance quoi, comment, quelles sont les suites, etc. Moi ça m'intéresse moyennement ça. Entre deux, quelque chose qui sert à quelqu'un et de la délation, faut faire très attention. Moi, je ne pense pas que ça puisse, que la solution euh, réside dans un réseau social basé sur la délation. Ça passe par la loi, parce qu'en plus, les réseaux sociaux, on sait très bien où ça mène, ça va dégénérer. Je ne dis pas qu'il y a que des mauvaises choses là-dedans, mais simplement, on, on, on ne connaît pas dans notre société, mmh. malheureusement, le sens de la mesure. Quand voilà. on parle de ce genre de, de, de, de sujet, c'est toujours à l'excès. Je trouve ça très très injuste pour, le, pour les ports. D'abord, dans le port, tout est bon. C'est important que la parole se se libère quand il y a eu réellement préjudice, quand il y a eu peur, quand il y a eu souffrance de quelqu'un. Mais maintenant, où est-ce qu'on va placer le curseur C'est ça qui est très grave. « Balance ton porc », ces deux mots me, me, me, me, me heurtent énormément. Je pense que la fin ne justifie pas les moyens, que la délation n'est pas, un, pas une, une forme d'émancipation pour les femmes. un titre choc, à la une du magazine Causeur, « Arrêtez la chasse à l'homme », le magazine qui consacre tout un dossier au harcèlement féministe. Vous pensez pas que le plus important, c'est la parole des femmes qui se libèrent si, moi, dans un premier temps, c'est ce que je pense, oui. J'ai pas l'impression que la parole des femmes ne s'est jamais libérée. Ce que je n'aime pas, c'est cette chasse à l'homme qui, qui se laisse voir à travers ce qui a été au départ quand même une opération également politique menée par les néo-féministes. Pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi. Dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Balance, on devrait refuser d'être appelé Balance. On a l'impression que parce que ce type, aux États-Unis, s'est rendu coupable de harcèlement de masse, tous les, tous, tous, tous, tous les hommes blancs de plus de 40 ans qui ont quelque chose entre les jambes sont, sont finalement des Weinstein en, en puissance. Comment on fait pour que ce torrent de paroles libérées, euh, qui aujourd'hui paraît complètement irrépressible, s'arrête ben ça, ça C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de plus fort que Comment nous. Comment on fait pour que le harcèlement oui. s'arrête non, non, non, non. non, pour que le, pour que non, le torrent je... de la parole Alors, libérée, il parce qu'il que... dit qu'il y, y a une hystérisation collective.